Bonjour, je suis Sébastien Villers, professeur de Formation Musicale et Création et responsable du département Formation Musicale et Création au Conservatoire de Drancy. De manière générale, j'ai envie de dire qu'être élève en 2020-2021, c'est avant tout quand même être, être très courageux et être très patient. Parce que franchement, j'ai envie de saluer le, le, le courage et la persévérance aussi. Tous et toutes euh, sur le pont depuis, euh, depuis un an et, et on et ne lâche rien, professeur comme élève. C'est très fatigant, c'est difficile. Je crois que ce qui nous fait tenir, c'est justement cette vocation de ne pas vouloir lâcher les élèves, de vouloir assurer le maximum de, de services publics, de ne pas permettre que les niveaux puissent baisser à cause de cette situation. C'est une vocation, c'est une lutte. Un an de Covid nous ont obligés à nous adapter en termes d'organisation et en termes pédagogiques aussi puisqu'il a fallu apprendre à faire des cours en distanciel, davantage d'échanges de, de documents avec les parents, des créations de, de vidéos aussi pour aider les élèves à réviser. J'espère que cette modernisation du cours de formation musicale vous a plu. Alors j'ai utilisé ce média vidéo pour permettre aux élèves qui sont absents de pouvoir quand même suivre le cours, donc je fais le cours en double en fait, hein, en quelque sorte, je refais le cours ensuite tout seul et je le poste ensuite pour le moment sur YouTube, on verra s'il y a d'autres possibilités, dans l'urgence on a fait sur YouTube et ça permet aussi aux élèves qui ont été présents d'optimiser un petit peu et de compenser les inconvénients du cours lié au Covid.